Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne Be Wild and Free. On va parler aujourd'hui de gagner, cette semaine, non pas en argent, mais en mindset. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche ci-bas, de liker cette vidéo et de partager si le cœur t'en dit. Est-ce que tu serais surpris si je te disais que lors des conflits armés, plus de 70 des soldats visent au-dessus de l'ennemi? Ils agissent ainsi parce qu'ils ont peur, tout simplement, parce qu'ils considèrent être mal préparés et surtout parce qu'ils doutent de leur victoire. Qu'est-ce qu'en serait si 100 des coups tirés visaient directement l'ennemi? Loin de moi l'idée de comparer votre travail à des combats armés en plus, mais l'analogie m'apparaît absolument parfaite. Qu'en serait-il si tu donnais 100 lors de tes propres batailles, qu'il s'agisse de ta discipline, de ta préparation ou même de tes communications ou encore de, de tes connaissances ou compétences dans le e-commerce, quel pourcentage d'efficacité est-ce que tu t'accordes? Es-tu écrasé dans tes propres tranchées, attendant un coup facile? Espères-tu ne pas avoir affronté des défis difficiles ou encore ne pas être comparé à des vendeurs plus dynamiques, plus à succès que toi? Lorsque tu fais une recherche, est-ce que tu vises pour vaincre? Lorsque tu préqualifies un produit, est-ce que tu vises pour vaincre? Ou tu acceptes de te dire « je vais te tirer au dessus » et de faire le lancement sans plus de recherche? au cas où ça pourrait fonctionner. Lorsque tu fais un lancement, est-ce que tu vises pour vaincre ou tu acceptes d'y aller à des conditions totalement désavantageuses? Viser pour vaincre veut simplement dire qu'en tant qu'entrepreneur du web, en tant que pro du e-commerce en devenir, tu dois être prêt à disposer à que tu veux constamment à améliorer tes compétences, tu disposes d'outils fonctionnels et puissants, tu connais et tu maîtrises les données de tes produits qui sont pertinents. Donc oui, en date d'aujourd'hui, on connaît les meilleurs résultats depuis le début de l'ère du e-commerce, puis ça euh, avec sept semaines de confinement. Plus de produits ont été vendus entre janvier et juillet cette année qu'en 2019. Imagines-tu le potentiel? Souvent, on me pose la question, Alex, quand est-ce le meilleur moment pour se lancer? La réponse, ça, ça, toujours, ça va toujours être là. Dès que tu prends la décision, agis. Mais si on y va plus sensé, il y a deux moments dans l'année, dont celui-ci. Pourquoi est-ce que le mois d'août, c'est le meilleur moment pour se lancer? Parce que tu peux faire un test market, surtout que tu es très limité par rapport à l'inventaire de 200 produits si ton IPI euh, est en bas de 500 en ce moment. C'est sûr que si tu es un nouveau vendeur, c'est automatique que tu es limité à 200 unités. Ce que je veux dire par là, pourquoi est-ce que je dis que le modou est le mois le plus important, c'est que premièrement, surtout si tu lances un nouveau produit, tu as le temps de le lancer, de le tester, de le modifier pour la deuxième ou la troisième commande, puis de, étant donné que tu es limité à 200, ça va aller très, très, très, très, très rapidement. Pour ta deuxième commande, tu as le temps de t'accumuler un inventaire puis de l'envoyer dans un third-party launch, euh, une compagnie dans le fond, qui va être proche des entrepôts Amazon aux États-Unis, dépendamment du pays que tu vends. Qu Aussitôt que tu vas manquer d'inventaire, ils vont pouvoir euh, « refill » ton inventaire. Et le « quarter for » année après année, c'est des chiffres, c'est des performances, c'est des résultats que les vendeurs obtiennent. Il est possible que tu puisses faire ton année dans les trois prochains mois qui s'en viennent, soit octobre, novembre et décembre. Donc, laisse faire les produits qui n'ont pas bien été, va de l'avant et je te garantis que tu peux aller chercher minimum. Si tu es un nouveau vendeur, tu peux aller chercher un minimum de 100 000 de revenus euh, de vente. En trois mois, je te le garantis. Si tu suis les bonnes méthodes et que tu fais bien ta recherche et surtout que tu es focus, tu peux aller chercher 100 000 très, très, très, très facilement. Sur ce, je te dis, bonne réflexion, focus, lâchez pas puis ayez une, une mentalité de gagne. Salut!